Je voulais vous faire un petit topo sur comment ça marche les tournois, maintenant que je comprends à peu près un petit peu mieux. Donc première chose à vous dire, c'est qu'en fait bah, j'ai quand même ma ville qui est pas mal optimisée pour ça. Euh, vous avez pas mal de merveilles en rapport avec le militaire, typiquement les aiguilles de la tempête, qui est toujours la première merveille et qui permet quand même d'avoir des archers vachement plus efficaces et de produire plus vite. Le monastère martial qui est à mon avis indispensable pour tout le monde, que vous soyez militaire ou pas, sanctuaire hein, chez les humains. Euh, à cause du bonus de culture et le fait que parfois on combat et du coup on perd beaucoup moins de troupes vous avez ensuite qui a aussi été placé le remparna énorme en termes de taille de l'escouade en production, plus que les armuries comprises pareil pour le sanctuaire des champignons astucieux qui arrive plus tard mais qui fait quand même du bien là aussi euh, après, bah, vous avez diverses merveilles qui euh, améliorent euh, les performances des autres troupes. La forge des héros, c'est les, les lourdes. L'académie volante, euh, c'est la vitesse d'entraînement du camp, hein, surtout. L'habit du dragon, c'est pour les mages. Le temple des crapauds, c'est les unités de portée. Les fontaines triomphantes. C'est les unités de mêlée légère également. Et pour finir, j'ai 6 Sapiens pour la production et j'espère avoir le voyage temporel pour pouvoir avoir des tournois qui vont encore un petit peu plus vite. J'ai également depuis peu, et ça c'est mon dernier joujou, un phénix de feu qui est amélioré niveau 10, qu'il faut bien évidemment nourrir. et c'est pour ça que j'ai envie d'avoir le voyage temporel pour avoir besoin de moins le nourrir parce qu'en fait j'ai aussi, lui il a déjà été nourri, un ours polaire donc le temps de recharge du tournoi est déjà un petit peu plus faible mais ça serait bien de pouvoir faire trois rounds avec une seule nourriture donc on va passer voir le tournoi à proprement parler donc là je suis déjà rendu au cinquième round et je vais vous montrer ce que ça donne en manuel donc on va partir des provinces les plus faciles parce que bah, typiquement si vous essayez le tournoi en manuel euh, sur des provinces difficiles vous allez vous ramasser et ça va pas être drôle il faut vraiment apprendre petit bout par petit bout donc première étape, vous le savez sans doute euh, chacune des unités c'est un système de pierre-papier-ciseaux donc une unité efficace contre les deux unités suivantes par exemple comme vous pouvez voir ici euh, l'unité de mêlée légère marche pas mal contre les unités de mêlée légère marche bien contre euh, les sorciers et euh, les archers par contre euh, bah, sur les euh, unités de milligronde de c'est un peu pas ça donc globalement si vous regardez euh, sur l'ordinateur en manuel vous voyez assez vite ce que ça peut donner en termes d'unités donc là c'est un petit peu coton parce qu'en fait c'est pas super euh, simple à faire en fait donc ici ce qu'on peut éventuellement euh, raisonnablement faire c'est se dire qu'en fait on va avoir des archers qui vont pouvoir aller bourriner sans problème trois des unités en face. Et il reste les deux unités de mêlée légère qu'on pourrait typiquement aller récupérer avec un golem de granit. Maintenant, astuce, vous avez aussi des unités spécialisées au camp d'entraînement, donc qui sont plus efficaces contre l'unité qui est de deux camps plus loin. Par exemple, les cerbères sont monstrueux contre les mages. Et vous avez aussi donc, le camp des mercenaires, qui fait des unités qui sont très efficaces contre un cran plus loin, donc par exemple les crapauds enfin les grenouilles, pardon, fainéantes qui sont très très très très bonnes contre les unités de mêlée donc ici ce qu'on va faire euh, comme je le disais, c'est partir sur la base de, bah ma foi je vais mettre euh, des archers tout ce qu'il y a de plus standard, on va en mettre 3 et je vais mettre aussi des, crapauds, des grenouilles qui vont être efficaces contre les unités de portée légère Autre point quand vous regardez en détail ce qui se passe vous avez toutes les caractéristiques de votre unité qui sont euh, visibles donc la partie euh, attaque à proprement parler va avoir des modificateurs selon que vous êtes euh, contre une unité qui, pour laquelle vous êtes très efficace ou pas euh, la partie point de vie, euh, bon, c'est des points de vie hein. euh, la portée ça vous dit euh, explicitement à quelle distance vous allez pouvoir taper ça, ça va être très important la vitesse de déplacement et l'initiative, sachant que les unités à l'initiative la plus forte tapent d'abord. Donc ça on va le revoir un peu plus en détail en situation. Donc ici bah écoutez on va mettre deux grenouilles fainéantes pour pouvoir contrer assez vite les deux unités de portée de mêlée. Et on va rajouter donc trois archers euh, généralistes, vu ce qu'on a à faire, ça doit le faire globalement. Donc combat en manuel. Comme vous pouvez voir ici, en fait, vu les portées dont on dispose, on ne va pas pouvoir attaquer directement les unités qui sont loin. Euh, tant qu'à faire, on va commencer à bourriner un petit peu ces unités-là. Attention quand même, quel, à quelle distance est-ce que les unités euh, légères tapent Donc là, bah, ça risque d'être un petit peu chiant. Alors, globalement, euh, l'initiative, donc... Vous voyez ici que vous avez d'abord vos unités de portée légère qui vont taper. Ensuite, vous avez le mage ennemi. Ensuite, vous avez euh, l'orc ancien qui est très efficace contre les unités de portée légère, donc il faut faire très attention à celui-ci. Et vous avez enfin euh, l'unité de mêlée légère standard, le voleur, qui n'est pas si méchant que ça. Donc globalement, lui il vient jusqu'ici, sachant qu'en fait la portée de nos unités, bah, l'air de rien c'est à 4. Donc, on peut s'en sortir parce qu'on ben, ne va pas trop s'approcher en vrai. Ah bah c'est bien, on l'a eu par surprise, donc on s'en est débarrassé. Donc attention là aussi, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit Bon on peut s'avancer tant qu'à faire. Euh, ici je peux éventuellement essayer de le bourriner mais euh, je le sens pas du tout parce que je vais me le reprendre dans la gueule donc en fait je ne bouge pas et j'attends donc je vais me prendre une attaque du magot c'est pas très très grave il n'est pas très violent contre les verts et là j'ai ma bleue qui arrive dont il faut absolument que je me débarrasse rapidement un coup de grenouille, tout va bien donc du coup l'autre grenouille va pouvoir commencer à régler son sort à l'unité de mes légère, sans trop de soucis et là pour le coup bah j'ai plus ou moins les coups de douille franche alors il y a le petit souci qui est que si je m'approche un petit peu trop vu la distance euh, je vais me prendre l'unité de mêlée légère donc il faut que je fasse attention à ça donc si je viens ici explicitement je devrais être tranquille voilà, je m'en suis débarrassé. donc je ne vais pas m'emmerder vu les risques, je ne vais même pas bouger je vais les laisser venir voilà donc Les grenouilles fainéantes se débarrassent de l'unité de mêlée légère qui reste Je peux même me payer le luxe de taper donc, très mal sur l'unité de portée de, de, de Ah zut je me suis un petit peu approché, bon c'est pas très grave on va le finir ce tour-ci de toute façon Donc excellent exemple de combat comme vous pouvez voir on voit la portée, surtout, surtout, surtout, on voit que les dégâts sont très, très, très fortement modifiés en fonction de ce que vous avez comme unité en face. Deuxième combat, donc. Ah ben bah c'est nickel, en fait donc là j'ai surtout du violet en face euh, donc typiquement bah, ça serait pas mal de faire des rangers ils sont pas à fond donc ils vont faire 4 contre du mage euh, est-ce que je peux faire plus marrant en fait oui je peux faire plus marrant parce que j'ai beaucoup de violet en face donc typiquement je pourrais m'amuser à sortir 4 cerbères et du coup, il me reste le rouge à faire. Et le rouge, ben, en fait, euh, je peux lui défoncer sa truffe à coup de driade vénéneuse. Alors, le positionnement des unités sur le terrain, c'est toujours marrant. Vous avez envie de mettre les unités, euh, on va dire, euh, qui ont besoin de bouger euh, en tête. Parce qu'elles vont être devant, finalement. Bon, ici, j'ai mis euh, ma driade vénéneuse tout en fond. Vous allez voir où est-ce qu'elle va terminer sur la carte. Donc il y a un petit peu d'habitude, il y a ici euh, les dréades vénéneuses euh, qui sont euh, en fait qui ont la meilleure euh, initiative, sachant que derrière on va se prendre les magots derrière. Donc je suis pas suffisamment loin pour pouvoir euh, faire quoi que ce soit d'intelligent avec, donc je ne vais strictement rien faire en fait. Je vais laisser bouger tous mes magots. Il y en a aucun qui tape du coup, ça c'est cool. Euh, bon celle-là est morte hein voilà et ensuite bah, je peux avoir envie de me repositionner par rapport au reste donc pour l'instant il ne va rien se passer donc il faut surtout que je fasse attention à rester loin par rapport à cette unité là donc typiquement donc là pour le coup est-ce que je suis à distance pour me prendre les magots dans la gueule je pense pas en fait il faut que je vérifie donc cette unité là en fait elle porte à 5 et 2 donc si elle bouge de 2 et 5 non, ça fait rien il y a juste cette utilité là qui va m'emmerder un petit peu euh, donc globalement je vais commencer à me positionner par rapport à elle on va dire hop, foutch voilà et je vais aussi commencer à me positionner par rapport à ça on va s'arrêter là Pareil et voilà voilà donc là il faut vraiment que je fasse attention à pas rester trop près euh, est-ce que j'ai envie de jouer ouais bah oui hop tac contact toi t'es mort voilà Celui-là pour essayer de taper celui-là, mais c'est pas du tout une bonne idée, donc on va reculer. Carrément. Ouais, oh non, on va rester là, c'est pas mal. Euh, Celle-là, ben on va commencer à se préparer pour brûler les autres. Celui-là aussi, en fait. Par derrière, pour le coup. Ah, c'est bien, il suit. Donc reculons d'une case. Bruit lui. Pas tout à fait mort mais pas loin. Ouais, globalement, sur malentendu, ça se tente. Hein. Voilà, il est mort. Tout va bien. Euh, bon, on va commencer par essayer d'annuler celui-là. Tranquille. Et il n'y a plus qu'à finir. Mon dernier match fleuri. Ah, pas tout à fait. Si. Voilà à peu près comment ça se déroule pour l'instant c'est des combats faciles mais ça vous donne un petit peu une idée comment éviter de se prendre trop de dégâts dans la truffe toujours un combat simple donc qu'est-ce que j'ai en face fait sur ce tournoi de marbre euh, bah, euh, du rouge et du jaune ah, et puis toujours ce genre de truc. donc là globalement je peux essayer de m'amuser comme ça est-ce que j'ai quoi que ce soit qui brûne du verre Oui, j'ai quand même des Dryades en face. Euh, bah écoutez, on va refaire encore la même un petit peu. Hein. Globalement, ça a l'air pas mal. est-ce que je peux taper sur quoi que ce soit d'autre, non donc c'est lui qui va prendre voilà, il est mourit. Euh, est-ce que celui-là peut taper ouais, est-ce que ça vaut le coup en fait je suis sur du vert contre du jaune et il va me bourriner la truffe, donc non je vais pas faire en fait, je vais attendre voilà donc j'ai un bleu qui va s'en prendre très fort, voilà donc lui on va le tuer il faut vraiment s'en débarrasser on va attaquer celui-là à mon coup. Donc il va pouvoir taper une fois. Même pas en fait. Trop bien. Bon. Donc, toujours pas. On va les bourriner les autres tranquillou. Quitte à être au contact. On sait très très bien qu'avant que lui il retape, les grenouilles auront tapé. Donc ça, ça ne fait strictement rien. On peut attendre. Voilà. Et donc, finir. Finir voilà je crois que je me suis pris un dégât une fois donc là il avance donc il tape en fait à une case mais il bouge de deux donc vu que moi je tape de beaucoup plus loin je peux reculer jusqu'ici et lui brûler la truffe des fois qu'il se défendent, on sait qu'il n'y a pas trop trop de risques en fait globalement fonctionnement des tournois dans le nouveau modèle il euh, y a beaucoup plus de variété sur les troupes en face même si vous avez quand même des constantes vous verrez que j'utilise assez régulièrement les mêmes unités parce que bah, j'ai à peu près la même chose en face il y a des cas où c'est quand même un peu plus monocolore donc par exemple ici vous voyez encore bah, c'est un truc où j'ai pas mal de rouge en face et un petit peu de vert ce qui n'est pas très gênant et un petit peu de bleu ce qui est toujours rigolo donc on va refaire exactement la même combo ça marche très très bien, c'est un tournoi de marbre hein, tout ça Sachant qu'il faut surtout que je fasse très attention à ne pas me prendre le bleu sur la truffe parce qu'il fait très très très mal sur les verts pour le coup On voit ici par exemple que je peux taper en équivalent mais euh, bah, du coup euh, pour pouvoir y taper à 4 de distance il faut que j'aille jusque là et donc ça veut dire que je peux me le prendre si je fais pas gaffe il faut que je passe par ici et là c'est bon euh, donc par exemple si je viens ici je me prends l'autre sur la truffe qui va bouger avant moi c'est pas tip top par contre je peux venir jusqu'ici ça coûte pas grand chose et pareil pour celui là il peut venir ici, on est tranquille donc là maintenant j'ai le vert qui tape un petit peu faut bien se prendre un peu de dégâts comme vous pouvez voir le bleu n'est pas tout à fait à la bonne distance, tant pis pour cette truffe voilà il est presque mort voilà on s'est débarrassé de l'unité la plus dangereuse on va pouvoir jouer donc là il faut juste faire attention à ne pas se retrouver au contact avec les autres. Euh, ma foi vu la distance, c'est bon, je peux tirer là-dessus, tranquille. Ok, bah ben voilà, normalement je ne prends plus un seul dégât. Euh, attention parce que ces unités de mêlée, il y en a certaines qui tapent à deux distances. Euh, c'est celles qui ont des longues lances, hein. c'est pas très dur à repérer. ouais bon, un peu trop facile donc on va me taper avec des unités pas efficaces comme vous pouvez voir, moins 19% à l'attaque. alors les pourcentages d'attaque comme on est sur euh, à peu près les premières rondes en fait euh, moi j'ai des unités qui sont généralement 2 ou 3 étoiles alors que j'ai des unités une étoile en face, sur les rondes suivantes ça va être un petit peu plus chaud quand même ça c'était juste pour la gloire de reculer d'une case, hein, histoire d'éviter de me le reprendre dans la truffe si d'aventure survivait, sachant très bien qu'il y avait peu de chances que ça se passe comme ça. Donc quand vous montez un petit peu dans les chapitres, en fait, les unités spécialisées c'est vachement bien. Euh, quand elles sont deux ou trois étoiles face à des deux ou trois étoiles en face, elles sont incroyablement plus efficaces et elles vont vraiment défoncer euh, les ennemis en face. Donc là on a encore un cas avec surtout du bleu, un petit peu de vert et un peu de rouge donc globalement bah, on va aller chercher le rouge assez facilement, il n'y a pas grand chose euh, donc il faut juste éviter de se le prendre sur les grenouilles Accessoirement si vous mettez que des grenouilles en face, d'une part euh, le rouge bah, vous allez lui faire très peu de dégâts et puis bah, les grenouilles en fait on les a pas vus bouger jusqu'ici mais elles bougent que d'une case en fait à chaque fois donc, euh, si d'aventure vous vous retrouvez avec un, un train en contact, vous êtes vraiment dans la merde parce qu'il va vous défoncer la gueule et vous allez quasiment rien lui faire. Il suffit d'avoir une unité de notre type en face, il faut juste faire attention à ce qu'elle ne se fasse pas exploser la truffe avant d'arriver au bout, Ça, euh, sinon vous êtes un petit peu embêté. Ok, donc il a plus de portée que nous. C'est un petit peu une question de bol, en fait, pour le coup. Enfin, plus d'initiative, pardon. Donc, on se l'est pris avant. Euh, Est-ce que ça vaut le coup d'aller brûler quoi que ce soit En termes de distance, ouais. Parce que de toute façon, on peut jouer. Donc, il y a lui qui est bloqué. Il y a quand même beaucoup de bleu en face. Il euh, faut vraiment que j'arrive à aller choper lui. J'ai un petit peu de marge là-dessus. Comme il vient de taper... Euh, alors celui-là il fait combien en fait parce que son itinéraire pour l'instant est bloqué par le vert en vrai elle fait seulement du 3 cases de distance donc c'est bon, je suis peinard je peux y aller surtout que je sais qu'il riposte pas voilà donc là c'est hyper important de se débarrasser des bleus donc il y en a deux qui sont monstrueux donc celui-là va arriver au contact et euh, bah, celui-là a des chances d'arriver loin d'être au contact aussi. Ça serait bien que je me débarrasse de lui et de l'autre aussi. Bon. Et de Donc cette unité-là est suffisamment loin pour qu'on en a rien à péter. Euh, Celle-là, bah, il faudrait quand même bien s'en débarrasser à mon coup. Ouais, je pense qu'elle est morte de toute façon, elle tape pas. Quoi qu'il arrive. Voilà. Donc là c'est fini. Il euh, n'y bah, a plus qu'à se débarrasser de lui. Hein. Tranquille. Voilà. Donc Normalement, manuel, c'est la situation usuelle avec les premières ondes à savoir que bah, vous vous prenez généralement une attaque en face et euh, bah, les autres attaques euh, même pas mal parce qu'elles n'arrivent même pas surtout sur ce type de tournoi vous avez beaucoup, beaucoup d'unités au contact ou à faible portée en face Pour l'instant, on est sur des combats super faciles, hein, ceci dit comme vous pouvez voir, il suffit de taper une, éventuellement deux fois pour euh, dégommer la truffe des gars en face. On a un petit peu la même chose avec du bleu et du vert pour changer. Euh, attention au fait que vous avez l'unité de mêlée lourde qui va bourriner l'unité euh, de portée lourde. Et vous avez aussi un peu de magot. Donc typiquement, euh, il va falloir du rouge. Enfin, des choses du vert efficace contre le rouge et puis il va falloir aussi comme d'habitude du bleu donc on va refaire à peu près la même combo cette fois on va prendre des archers à peu près standard combien j'en mets Deux ou trois Trois c'est pas mal parce que vous avez quand même le magot en face qui va nous embêter sinon et donc de grenouilles donc là euh, je peux brûner lui est-ce que c'est intéressant en fait oui il faut juste que je fasse gaffe où est-ce que je me retrouve donc il arrive jusque là si je l'attaque de par ici je me le prends dans la truffe donc c'est pas, pas drôle du tout ok donc on va bouger jusqu'ici là je sais que je prends rien et je peux quand même me débarrasser du magot ok donc il y a celui-là qui serait pas mal, mais je ne peux rien y faire pour l'instant. Et celui-là non plus. Euh, bah je ne vais pas trop m'emmerder, je vais venir ici, ça a l'air bien. Hop, pouf. Ok. Donc il faut absolument que je me débarrasse de lui. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Et donc, attention, ce truc là c'est du rouge, je suis très content de m'en débarrasser. Donc, si je recule d'une case, si je viens ici, est-ce que ça marche Sans problème. Euh, bah à la base, hein, on va commencer à dégommer sa truffe à lui. Hop, voilà. Celui-là est mort pour le coup. Et c'est à eux. Je me prends une petite attaque ici. Donc là, il faut absolument que je me débarrasse de celui-là en priorité. Ça n'aurait pas posé trop de problèmes. Presque fini. Euh, bon, là, de toute façon, je vais avoir du mal à reculer pour ne pas être à portée. C'est pas très intéressant, surtout qu'on va essayer de le finir. Voilà et j'ai plus qu'à essayer de me débarrasser du vert bah, tranquille donc comme vous pouvez voir en manuel c'est quand même relativement efficace là j'ai une seule unité qui a pris des dégâts et elle aller un petit quart de sa vie quoi. c'est un peu embêtant j'ai toujours pas de monocolore donc là pour l'instant euh, j'ai un truc qui est assez sympa puisque j'ai du rouge et du jaune il faut juste que je me méfie du vert qui va vraiment m'emmerder donc là c'est peut-être le premier cas de figure où on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu intelligent euh, donc il faudrait que j'aille brouiner du vert tranquillou donc, brouiner du vert ça peut se faire par exemple avec les chevaucheurs euh, et les venimeux qui marchent vachement bien donc il faut absolument que je le mette en tête de manière à aller dégommer la truffe du vert euh, en priorité et derrière, je vais mettre donc 4 sorcières UGL Donc vous allez voir le positionnement sur le terrain. Hein. C'est hyper important. Je vais me retrouver avec mon unité de mêlée au centre. Voilà, comme vous pouvez voir, ça fait un petit peu de mal quand même. Euh, je vais pouvoir aller taper les unités à distance de préférence. Tac, hop, c'est parti. Donc là, pour le coup, euh, bah j'ai pris quasiment la moitié euh, de ce qui n'y allait pas. Euh, je peux pas taper les autres. Allez, on va quand même taper. Je sais que ça risque de posté de mémoire. Bingo. Bon, ça va, ça n'a pas été trop méchant. Donc du coup, je peux lui finir. Presque. Ok, en vrai, j'ai même pas eu besoin du chevaucheur donc le chevaucheur les venimeux, bah, il va strictement rien faire j'espère que la jaune ne va pas m'embêter ça va en termes de distance donc il faut juste que je fasse gaffe comment je prends les choses bah, ma foi on va faire le tour c'est pas mal ça mmh. Tac. au revoir et j'ai plus que deux unités de mêlée à me débarrasser Attention, hein, faut pas que je m'approche trop. Alors, comment je regarde en fait Je regarde cette unité, je vois qu'elle bouge de deux cases, donc elle n'arrive pas jusqu'à mon contact. Euh, Celle-là, je peux aussi y aller. Ah merde, il m'a trop approché, bordel Je vais m'en prendre. Bon, bah tant pis. Hein. Fuck. J'aurais pas dû, j'aurais rien pris du coup. Bon, bah, il n'y a plus qu'à le finir. Hein. De toute façon, c'est tranquille. Un dégât de trop, je finis. Parfois donc, ça vaut le coup de ne pas bouger de manière à ne pas se prendre l'attaque. De manière à pouvoir lui exploser la truffe à distance sans prendre quoi que ce soit. on commence à rentrer dans des tournois un petit peu rigolos alors ok euh, bah encore un peu la même chose avec un petit peu tout en face et puis bah, ici on a un rouge qui va m'embêter donc euh, typiquement alors on va faire une combo un peu marrante on va jouer avec des crapauds enfin des grenouilles 1 3-4 oups seulement 4 et on va mettre une princesse fleurie pour se débarrasser du rouge Là encore une fois, il ne faut pas que je me trompe trop. Il bah, y a un jaune aussi en face. Allez, on va mettre deux princesses fleuries. Hop. Donc les princesses, fort logiquement, vont être au milieu. Et je pense qu'elles ont une initiative supérieure au crapaud. Donc effectivement, elles vont taper d'abord. Donc les princesses, de préférence, c'est sur ce genre de choses. Voilà. Tac autant se débarrasser d'un jeune euh, si je tape là-dessus je vais me le reprendre dans la truffe donc c'est pas une bonne idée donc on va rien faire avec cette princesse on va la bouger un petit peu de manière à pouvoir taper autour d'après voilà, tranquille oups, donc priorité finir lui ah, il faut les trois bon, tant pis Ok, donc le jaune va m'embêter un peu, pas trop. Et le vert va m'embêter un peu, mais pas trop. Donc se débarrasser du jaune en priorité. Voilà, euh, bon j'ai la distance, je suis tranquille. Voilà, voilà. Donc il a bougé, donc je suis tranquille, je vais pouvoir reculer. On va d'abord finir le vert. Voilà. on va pouvoir faire quelques dégâts sur la bleue qui reste ah, attention donc, euh, bah là je suis à une distance suffisante alors, vu comment ça marche euh, on va bouger ici, et on va taper, ça a l'air bien ça au revoir donc, euh, est-ce que ça vaut le coup ouais, si je viens ici je peux effectivement lui faire quelques petits dégâts toujours faire attention à jamais se faire taper par les bleus sinon on est très mal et ma foi, bah c'est pas mal tout ça euh, donc j'ai perdu à peu près une demi-unité Où vous voyez que j'utilise quasiment toujours les mêmes unités c'est lié à ce que j'ai en face donc là c'est très chouette parce que comme vous pouvez voir j'ai exclusivement la même chose en face donc là j'ai deux possibilités soit je peux faire je peux faire soit des euh, dégâts de qui sont très efficaces contre les rouges soit je peux faire des princesses fleuries qui sont aussi très efficaces contre les rouges euh, globalement ça se vaut normalement je ne vais rien prendre en termes de dégâts donc histoire de ne pas m'embêter les princesses fleuries, ça tape à 5. Les tape tapent que à 4. On va jouer avec les princesses floris. Euh, C'est juste un petit peu plus simple à faire. Puisque pour le coup, je ne devrais jamais toucher. Attention, ceux-là vont taper à 2. faut sans doute s'en débarrasser d'abord. Et ceux-là vont taper à 1. faut s'en en débarrasser ensuite. Typiquement, vous voyez, il bouge de 2. Ils tapent à 2. Il bouge de deux, il tape pas Globalement, il n'y a pas photo. Donc là, comme on n'a que les unités identiques, chez nous, on va voir une initiative égale dans quel ordre ça se fait. Vous pouvez voir que on va d'abord avoir les unités qui sont des deux côtés, et ensuite les unités médianes, et puis celle qui est totalement au centre. Donc là pour l'instant, il bah, n'y a pas trop à se poser de questions, surtout qu'on est vraiment en mode carreau tranché. Il faut faire juste attention que depuis ici jusque là, ça tape. Donc on va plutôt essayer de passer par les côtés, ça a l'air plutôt plus intelligent comme façon de faire De manière à avoir toujours au moins deux unités pour embêter Sachant que bah, pour la dernière on peut la foutre ici et puis qu'on est parfaitement capable de la, rec la reculer s'il faut Ah c'est cool, on commence déjà à taper Donc là l'objectif c'est zéro dégâts chez nous C'est faisable, si si donc lui il est presque mort puis lui aussi en fait au revoir et le 1 donc celui-là peut taper là on s'en pas globalement on se pose pas trop de questions on se contente de taper là où on peut tant qu'il s'approche pas trop on est tranquille donc voilà, on a encore plein de marge pour le coup. Donc cela, il faudra faire un petit peu attention à pas trop se les prendre. Ça a l'air pas mal pour le coup. Voilà, voilà, toi, t'es mort. Euh, alors, en termes de distance, qu'est-ce que ça donne Donc là, j'en aurai deux. Donc globalement, je ne prends pas trop de risques. De voilà, toute façon, il est mort au premier coup. Euh, Celui-là est mort aussi, du coup. Voilà puis les autres, ben on se fatigue même pas à les bouger parce que de toute façon ils vont servir à rien. Première étape, c'est celui-là. Bah ben ouais, zéro dégâts, comme annoncé. C'est un des intérêts du combat manuel qui est que ben on peut prendre des décisions un petit peu intelligentes, comme ne pas s'avancer pour ne pas risquer de se prendre des coups quand on sait qu'on peut les avoir à distance. Du rouge, du violet, du vert. Donc la façon simple de faire, ça serait d'y aller euh, bêtement comme ça. Euh, si on veut faire un petit peu plus intelligent, on peut essayer de brouiller du vert en face. Hmm, Est-ce que ça vaut le coup Allez, on va essayer. Ça a l'air marrant, je, puis, je suis joueur. Donc on va mettre des trucs sur du vert. 1, 2. Bon, je peux même en mettre 3, et du vert de base. Voilà. Donc, toujours pareil, les unités qui euh, doivent bouger sont d'abord, même si en termes d'initiative c'est pas tip top. Euh, combien de distance Bah, ben, ma foi, ouais, on va essayer de brûler le verre quand même. Voilà. Est-ce que j'ai assez Oui. Ah, attention par contre je vais me prendre le rouge dans la truffe pas grave on va faire avec voilà donc celui-là ne peut pas bouger hélas je suis arrivé à me le coincer euh, celui-là va pouvoir venir jusqu'ici ça permettra de se débarrasser assez vite du magot ouch c'est cool il a bougé au mauvais endroit donc personne ne peut me taper dessus donc je vais pouvoir bourriner sans problème ces unités là hop c'est un peu chiant voilà donc celui là ne peut rien faire et celui là va pouvoir venir ici et finir celui-ci. Voilà. Donc je vais quand même prendre un coup de hache dans la truffe. Voilà. Une demi-unité qui y passe. Pour le reste, ben ma foi, euh, au revoir. Je peux même y aller au contact pour finir. Tranquille. Donc les ripostes, euh, bah vous les prenez sauf si l'unité d'en face est morte donc pour finir une unité, euh, même si vous risquez de prendre une riposte, c'est pas très très grave Du rouge et du jaune et du violet Bah... Pff. Ouais, ma foi, on va y aller tranquille, pas de raison de s'embêter pour le coup. On pourrait faire plus subtil, mais il y a des combats qui sont compliqués, donc parfois les combats simples, ça vaut le coup. Donc, il y a celui-là qui a bougé, on va juste se prendre le canonnier dans la truffe. Pour l'instant, on ne va rien faire, sauf si on peut exploser la, tru la tranche du canonnier, voilà. Et du coup, bah, ma foi, si je peux aussi exploser... Ah, presque. Ouais, c'est bon. Ah bah, ça va être un zéro dégât, du coup. Donc, en termes de distance, je peux me permettre de me repositionner tranquillou. Faut juste que je fasse gaffe. Ah non, j'ai quand même un petit dégât. en circuler d'une case de manière à ne pas se prendre de lance celui-là ne peut rien faire sans se prendre de dégâts donc il ne va rien faire en fait mais putain, ah merde bon, pas grave voilà, on est quand même mort désolé, j'ai cliqué au mauvais endroit ça arrive donc là euh, ben ma foi ok, donc je suis obligé de me débarrasser de lui puisque je suis au contact en fait, hein, vous voyez typiquement euh, attention au fait que si je ne bouge pas, ce qui serait possible, je me prends les dégâts de l'autre donc on va venir ici là je suis tranquille du coup est-ce que ça vaut le coup non, pas du tout, je vais juste reculer d'une case donc comme je porte à 3, sauf erreur je ne fais rien ce tour-ci, je vais le laisser venir de manière à tous me les prendre d'un coup. Et pareil ici. Ah, j'aurais pu reculer d'une case de plus, je suis mauvais. Ok. C'est au revoir. Pris un dégât de trop parce que j'ai fait une erreur. Je ne suis pas très bon à ce jeu en fait. Donc, province 12. Commence à être un petit peu plus rigolo à faire. Euh, bah non, pas trop en fait. Donc il y a une prédominance de rouge, donc on va pas s'embêter, on va aller chercher les princesses fleuries. Donc priorité si on peut se débarrasser des violets et des jeunes. On se positionne tranquille, hein, de toute façon. Voilà. Ah euh, alors, pourquoi le violet ou le jaune Le violet, je suis à égalité, donc il va me faire quelques dégâts, mais pas tant que ça. Le jaune va me faire moins de dégâts, par contre, il est quand même beaucoup plus facile à dégommer. On va voir si ça passe. Tranquille. Une unité de moins qui ne me fera jamais de dégâts. Donc ça aussi, c'est un des principes des combats. C'est si vous pouvez finir une unité, c'est toujours préférable euh, à en attaquer plusieurs à la fois, quasiment. Et donc celui-là, je ne suis pas à distance, pour, mais par contre, je peux commencer à faire quelques dégâts. De toute manière, je sais que je vais me prendre la violet dans la truffe. Je n'ai pas tellement le choix. Donc là, attention, il faut juste que je fasse attention à ne pas me prendre les rouges, parce qu'ils ne sont quand même pas très gentils, globalement. Donc, c'est n'est pas très, très grave si euh, j'ai euh, les unités euh, de mêlée lourdes qui protègent mon magot. Je vais quand même m'en débarrasser en priorité, ça a l'air pas mal. Et du coup, on va y voir beaucoup plus clair, c'est plus grand chose en face. Donc je vais encore me prendre une attaque du magot, mais c'est sa dernière. Enfin, il y aura peut-être une riposte. Non, il ne riposte pas, en fait. Donc là, euh, d'abord taper sur le triangle, parce que je n'avais pas tellement de choix, mais de toute façon, c'était préférable de le faire des unités qui étaient plutôt en haut, de manière à pouvoir réserver le reste pour le magot. Et puis, ben, ma foi, voilà, quoi, j'ai perdu... Une... Allez, une unité complète au total. Donc vous voyez, plus on avance dans les tournois, plus c'est difficile. Et du coup, plus ce qu'on se prend en face, c'est un petit peu méchant. C'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre petit bout par petit bout. Parce que typiquement, si vous démarrez avec des tournois super durs dès le départ, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, province 13 alors vous notez en parenthèse que si on se met à faire un tournoi un peu bourrin on récupère plein plein plein plein de points de connaissance sur ce round-ci euh, ce qui est franchement cool pour faire progresser les merveilles oh bah ça a l'air bien ça donc euh, je pourrais jouer comme ça mais c'est pas super intéressant on va essayer de faire un petit peu plus fin comme on est en manuel donc globalement euh, bourriner du rouge si j'y vais avec du vert c'est bof Là c'est un peu plus sympa, donc on va se sortir, alors comme j'ai du rouge en face, on va y aller tranquille avec euh, des trucs efficaces contre du jaune. Ou pas, parce que je suis que à deux, donc c'est pas super intéressant. Donc on va y aller avec du trait standard, ça on n'avait pas fait encore, donc il marche très très bien contre un peu tout le monde. Euh, et puis pour le reste, euh, donc il faut surtout se débarrasser du bleu. Qui est un bleu qui bouge beaucoup en fait, et euh, du coup des princesses fleuries en face. Fait. Donc, a priori, les tréhanges je maîtrise pas trop. Globalement, il faut essayer d'en profiter pour bloquer un peu les choses, ce qui peut être pas mal. Donc, il y a ce vert là qui m'embête pas pour l'instant. Pas s'embêter, hop, clac, voilà. Voilà. Euh, donc, la deuxième princesse bah, elle peut pas faire grand chose pour l'instant. Est-ce que la troisième princesse peut faire un truc? Oui. on va savoir en termes de distance, on peut brûler. Donc voilà. Euh, donc celui-là ne peut rien faire encore alors on va essayer de se débarrasser de lui sans arriver au contact ça a l'air bien voilà ça a marché le tréant lui a brûlé la truffe donc maintenant je suis à peu près tranquille alors attention donc cela c'est au contact cela c'est à distance euh, j'ai combien en princesse je suis sur du 4 hein, c'est ça 5 1 2 3 4 5 ouais ça veut dire qu'il faut quand même que j'avance d'une case ce qui est un peu la merde donc on va pas s'embêter on va d'abord faire les trancheurs voilà Bon, même pas mal, même sur du rouge il fait pas si mal que ça en fait rouge en équivalent, ouais il faut quand même qu'il fasse des dégâts hein. ah bah c'est bon ça l'a fini, c'est bien ça donc des princesses euh, est-ce que celui-là peut me faire quoi que ce soit non par contre je suis trop loin pour le reste donc on va essayer de brûler lui en priorité voilà et la dernière princesse ne peut rien faire il y a des terrains qui sont chiants parfois donc si j'avance jusqu'ici c'est pas mal je vais prendre un jaune le rouge, tant pis, on va le faire comme ça, deuxième canonnier qui fait quasiment rien comme dégâts, rouge versus jaune, ah ben voilà, donc pas mal de petites décisions, là on commence à se prendre quelques attaques en face, mais comme ils sont plus loin que nous, bah globalement ils se prennent à rien, il y a juste le bleu qui aurait pu nous faire chier, mais il s'est fait tuer en un coup avant d'avoir pu taper donc typiquement je vais aller à plus d'une vingtaine de provinces là on commence à avoir des trucs qui sont un petit peu plus marrants, où on va peut-être potentiellement commencer à perdre des unités euh, du rouge et puis du vert, bah ma foi on va pas s'emmerder on va y aller à coup de rouge et puis du vert hein. alors je sais que j'ai des unités à peu près similaires en face sauf que oui en fait sauf qu'elles sont pas spécialisées et c'est des trois étoiles a priori, elle bouge plus vite que nous, mais on est 5, ils sont 2, donc ça devrait se passer. En termes d'initiative, du... ils sont tapés avant nous, donc on va commencer à se débarrasser de celui-là, ça a l'air bien. Il va riposter, bien sûr. Voilà, donc lui, je crois qu'il a perdu à peu près tout ce qu'il avait à perdre. on va avancer, on va pas s'embêter, de toute façon lui il est mort au tour d'après deuxième unité de portée légère qui peut taper, celui-là je sais qu'il ne riposte pas d'habitude euh donc vu à distance on va venir ici quand même des fois qu'on n'arrive pas à le finir ce tour-ci ce qui pourrait se produire c'est le cas donc plus rien et je vais me prendre une deuxième fois celui-là voilà donc lui il est mort, tranquille Donc, c'est bon. Ah, J'aurais dû m'avancer, je suis un peu con. Donc, si je viens ici, je vais pouvoir taper une deuxième fois. Pas tout à fait assez. Ah. Ok, si je tape d'ici, ça ne va pas le faire. C'est ballot quand même, je me prends une deuxième attaque. Voilà. Donc. 1, 2, Troisième. Il me reste donc plus qu'un traitant, je m'en fiche un petit peu. Donc je ne prends plus de dégâts normalement. Sauf si je déconne, mais ça doit aller. Je pense que même en semi-auto ça passe. perdu à peu près une demi-unité au total, ce qui est pas mal, on était quand même pour quelque chose comme province 14. Alors, du rouge et du jaune, ça a l'air bien, il y a juste un jaune qui va m'emmerder. Euh, donc, dans l'ensemble, pas mal de façons de faire, là ça commence à être un petit peu chiant pour le coup, Faire enfin, du rouge et du jaune, il y a du vert en face. J'en celui-ci qui va vraiment m'embêter plutôt du rouge et euh, plutôt des efficaces contre cela. donc on va coller trois stratégeurs que ça a l'air bien et on va mettre deux princesses fleuries. on va essayer de voir ce que ça donne comme combo ce truc-là ça a l'air pas mal comme plan Ah, la princesse commence à m'emmerder. Euh, donc, princesse Laurie compte du verre. Je peux faire rien du tout avec ça. Donc, on va plutôt taper celui-ci parce que je sais qu'elle ne riposte pas. Pour le coup, c'est pas mal. Ah, elle est presque mort, lui, en fait. Donc, donc, donc, donc. Ok, toi, tu es mort. toi aussi. Alors je l'ai fait dans ce temps-là parce que lui j'étais sûr qu'il tapait et celui-là j'étais pas sûr. Voilà. Donc il me reste du jaune en face, c'est à peu près tranquille. Et des rouges. Sachant que les rouges, bah, les princesses vont pouvoir se les taper tranquille avec de la marge. Ok, celui-là va un peu m'embêter. Je peux taper en étant protégé, c'est vraiment pas un souci. Au revoir. Ah, petit dégât de plus. Voilà. Euh, bon, celui-là pour rien faire. Voilà, voilà. Donc. Et là, je vais peut-être me prendre un dégât. Alors, je tape à combien en fait Je tape à 3 je crois. Ouais c'est ça, je tape à 3. Donc je peux éventuellement m'amuser à reculer pour éviter de me le prendre. Ça a l'air bien comme plan. Donc sur le principe, plutôt que de taper, c'est lui qui va s'approcher et qui va se prendre, mais alors tout le monde sur le coin de la truffe, 1, 2, 3ème et voilà, comme ça pas de dégâts donc ça c'est surtout hyper important, il faut penser à reculer une fois de temps en temps de manière à ne pas leur laisser la possibilité de vous toucher si vous pouvez balancer 5 gugus, 5 troupes sur une troupe en face c'est quand même vachement mieux 16 e province, ça commence à être un petit peu des choses sérieuses un peu plus donc Euh, ouais c'est bien ça. Et j'ai du jaune en face. Bah écoutez ça ça fait une chouette combo en fait. Et par rapport à... Qu'est-ce qu'il me reste Bah j'ai tout le monde en fait. Hein. Donc là pour le coup. Il y a un petit peu de verre en équivalent faut que je fasse attention à non, exploser la truffe, les autres, bon, ça va quoi. J'avoue, je suis presque en automatique en fait. Voilà, du vert qui va m'embêter un peu. Euh, du violet sur du vert, c'est moyen. Mais je sais que ça riposte pas, donc je vais quand même faire tranquille. Wow, bien ça. Ok. Il faudra absolument que j'aille choper le jaune. Ça doit aller. Bon ça va, ils en mettent pas les bons. Pour beaucoup. Le vert sur le violet. En priorité, ou sur le rouge, on va surtout pas toucher le jaune. Donc le violet sur le jaune, tranquille. C'est bon, je suis presque tranquille pour le coup. Alors je me fais un peu taper dessus parce que là pour le coup ça commence à être compliqué donc je me préoccupe surtout de savoir qui va me taper et pas trop de bah comment je vais faire des dégâts. Donc là il faut absolument que je recule en mon peu. Voilà. Ne pas taper le vert parce que je sais que je vais prendre très cher. Donc je suis vert contre vert. Plus qu'à finir. Sachant qu'il riposte pas. Et ça se passe plutôt pas mal. Globalement, j'ai perdu une unité et demie à peu près. Pas tout à fait. donc j'ai du jaune et du vert, bah ma foi on va le faire à coup de jaune et de vert, hein. ça a l'air pas mal pour le coup surtout que je suis sur du 3 étoiles moi aussi j'ai pas trop l'habitude de jouer stratège Orc, mais il n'y a pas de raison, ça devrait bien se passer en fait donc les verts vont de toute façon prendre très cher Donc il y en a deux qui sont mortes, et il n'y a plus qu'à avancer pour la suite. Voilà, voilà. Bon, évidemment, ces gros balours ne bougent pas suffisamment bien, mais c'est pas très grave. En fait, là je suis quasiment en mode convoi automatique, j'aurais pu le lancer en auto, c'était pas vraiment gênant. J'aurais pu m'avancer plus en fait, comme vu que tout le monde est à distance. Pas s'emmerder. On va rush. Donc grosse erreur, en fait, je sais pas les gérer. Je peux y aller comme des bois. En mode je m'avance systématiquement. Donc toi t'es mort j'espère, voilà, toi tu vas crever aussi, hop, de façon à avoir un maximum de gens qui tapent. Donc dernier round, tout le monde est mort, en face. Bon, j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû plus rusher en fait. Ça m'aurait permis de perdre un petit peu moins, je pense. Du rouge et du bleu, ça a l'air bien tout ça. Bon, bah ça va être le, la combo classique. Hein. On va mettre euh, une grenouille en face et plein de dryades les drillades pour les rouges, la grenouille pour le bleu il faut juste faire gaffe parce que le bleu n'arrive pas à porter des drillades on oh bah va savoir. donc je peux me permettre d'avancer tranquille tranquille donc surtout ne pas aller trop vers le milieu au départ de façon à pouvoir taper tranquille voilà, et demain presque fini celui-là donc qu'est-ce qu'elle me dit la grenouille elle me dit qu'elle n'a pas tapé assez fort ouch, c'est pas drôle ça bon donc faire attention en termes de portée celui-là je suis tranquille, je peux y aller rien sur celui-là Reculons. merde OK, je vais me faire taper une fois parce que j'ai pas fait gaffe que la portée était la même. Donc à ah, celui-là aussi, j'ai fait de la merde. Putain, je suis pas bon sur ce j'ai tout raté. Donc on va venir ici, on va essayer de finir lui. Ça on va le faire. C'est bon. Bref. Alors c'est quoi ma distance C4 ouais, Sauf que si je le prends, je me le prends. Donc lui c'est bon. Merde. Au revoir. Ok. Je fais que du caca, hein. tout va bien. j'aurais dû bouger d'un cran donc ouais bon là avec quatre unités c'est plié de toute façon je vais pas me faire chier à bouger ok j'ai pris des dégâts que j'aurais jamais dû prendre j'ai fait n'importe quoi c'est un mauvais combat donc en général sur les dernières provinces vous perdez de l'ordre <coughs> D'une unité par combat, voire plus. J'avoue que je suis pas très très bon quand je commence à perdre un petit peu. Ça passe vraiment de tout le monde à rien. Quoi. Donc du rouge et du violet, ça a l'air relativement facile pour le coup. Donc là j'ai décidé de ne pas bouger parce que je pense qu'en fait, vu le déplacement de celle-ci, il va venir m'embêter, mais pas assez. Avec un petit peu de bol, j'ai des chances d'arriver à lui dégommer la truffe sans me prendre quoi que ce soit. Non, pas encore. Par contre... peut-être m'en prendre, on va voir. Yes. Donc, vu la distance, ça va le faire. Ah, j'ai pris lui. Je vois pas lui avancer. Attends. Donc, au revoir. Attention, il y a une lame. plus que de tréhands, je pourrais passer en auto en fait ça devrait bien se passer logiquement donc 4 pour dégommer le dernier autant dire que ne devrait pas y avoir trop de soucis il y a juste lui qui ne prend pas parce que j'aurais dû m'avancer d'une case de plus mais c'est pas grave parce que j'ai de la marge. Hmm? Donc, du rouge, du vert et du bleu. Bon, on va se refaire le combo, ça a l'air pas mal ça. Hmm? Tec. Toujours à peu près les mêmes unités. Donc, les dryades sur les rouges. Et les grenouilles sur les verts et les bleus. Enfin bon. Alors attention, il est où mon bleu Il est là. Où il bouge Est-ce que c'est intéressant Non. Hmm. Peut me faire chier en fait ok de toute façon il peut me faire chier donc ah ok je vais me prendre une attaque quand même de toute façon quoi qu'il arrive moi oh, ça va c'est une gentille faire attention à ce que je fais c'est tout j'ai pris une attaque le reste ça va être rien ah, j'ai fait le con non, si c'est que deux cases, et il tape au contact. Tranquille. Au revoir. Au revoir. Dernier essai, mais de toute façon, toi t'es mort. Voilà du rouge, du jaune et du bleu facile des princesses fleuries et des crapauds attention parce que quand même ouais, vu ce que j'ai en face allez, on va s'en mettre deux Ça a l'air bien. Les Cerberes c'est quand même violent. Je suis tout clair de rien. Quand même, un à 3 étoiles. Donc, ça va pas être gentil. Donc, les crapauds tapent avant. Ça, c'est cool. Oui, en fait, c'est pas mal parce que globalement. Le terrain nous protège. Et ça, c'est trop bien. Donc, je vais en gros prendre un jeune dans la truffe et ça va être tout. Voilà. Donc, pas prendre de risques. Je vais prendre des risques. Voilà. Oh bah. Les crapauds vont pas taper très fort, il faut juste que je fasse gaffe à ce que je fais par rapport à ça. Ah, je pas fait gaffe. Donc. Non. Non. Ok, deuxième attaque parce que j'ai fait le con. Reculer d'un cran parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Au revoir. j'ai du vert, bah écoute hein. pas s'embêter, dégommer le vert en priorité si je peux au début ouais, il tape avant bon tout va bien ok Donc, il faut quand même que je fasse gaffe à ce que je fais pour le coup. ok là il tape pas, là il pourrait faut juste que je fasse gaffe à ce que je fais par rapport à ça ça c'est mort ça veut dire qu'il faut que je m'approche et que je me le prenne ça n'a pas l'air drôle. Bon, on va attendre. Donc Là, ils sont obligés d'avancer. Et du coup, il ne peut pas taper une seule fois. Il se le prend. Euh, ouais, non. La vraie question, elle est là, en fait. Voilà. Faut chier, hein dessus. Yes Donc lui ne peut pas taper et il est mort. Quasiment pas de dégâts et des fois ça se déroule très bien. Comme j'avais dit 23e c'est ma dernière. Rouge et jaune oh bah, que des princesses flories Essayer de se débarrasser du jaune en priorité bien sûr et de jamais rien se prendre par rapport au rouge. Le jaune est ici, toujours s'écarter. Est-ce que je peux taper non Oui, on va taper. Voilà, comme ça il fait moins de dégâts donc il avance et il est mort tous les autres sont au contact donc c'est facile avec deux cases d'écart on devrait pouvoir y arriver tranquille euh, on va pas s'embêter quand même hein. trop voilà Hop. maintenant on le fait par distance pure d'abord lui ne peuvent rien faire, on va attendre de finir tranquille prioritairement lui Et un petit dernier et ceci termine donc notre tournoi